Mesdames et Messieurs de la presse, heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous hebdomadaires qui revient sur une grande décision du Conseil des ministres. Le week-end dernier, c'était la 78e réunion du Conseil des ministres qui s'est focalisée sur plusieurs points, notamment l'audition du rapport de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui a fait les points de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence cadre des Nations Unies euh, euh, qui s'est tenue à Sharm el -Sher en Égypte. Mais bien avant d'ailleurs que je ne revienne sur les grandes lignes du Conseil de Ministres du vendredi passé, je voudrais aborder, euh, aujourd'hui vous avez suivi, que suivant le programme qui a été tracé au terme du communiqué de Luanda, euh, les débuts euh, des discussions avec les groupes armés aujourd'hui à Nairobi, nous, allons, nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure sur l'allocution du Président de la République à l'ouverture de ses travaux. Euh, vous avez tous observé qu'il s'observe une relative accalmie sur toutes les lignes de front, euh, conformément à ce qui a été dit au mini-sommet, même si euh, des rapports qui nous parviennent renseignent quelques mouvements dans les zones occupées par euh, les M23. Nous continuons de suivre la situation. Et tout de suite, euh, je tiens à rappeler que pour nous, l'EM23 ne participera pas aux discussions de Nairobi tant qu'ils n'ont pas libéré ou évacué les localités qui sont occupées conformément à ce qui a été convenu à Luanda. Et donc, euh, le dernier conseil de ministres s'est focalisé sur plusieurs points, notamment euh, dans la communication du président de la République, la question relative à la migration à la télévision numérique terrestre, à TNT, le président de la République est revenu sur la nécessité pour nous, en tant que ministère des tutelles, de parachever ces processus qui a connu euh, beaucoup de difficultés à ses débuts parce que, visiblement, depuis 2015, nous ne sommes pas euh, tous conformés à ce que cela prévoit pour nous permettre d'avoir de chaînes qui quittent l'analogique pour lutter vers les numériques où les moyens à mettre en œuvre sont moins lourds et les moyens qu'elle l'on met en œuvre pour le numérique, pour l'analogique, mais il y a eu visiblement des difficultés dans la compréhension de cette réforme, mais aussi une question d'accessibilité. Nous sommes en train de travailler avec les collègues du gouvernement, notamment pour voir comment on mettra à disposition des décodeurs pour ceux qui ne disposent pas des télévisions intelligentes, qui comptent des décodeurs incorporés, pour leur permettre de suivre les chaînes sur le numérique. Mais bien au-delà de ça, il y a un programme d'assainissement qui a commencé et qui est fini. Il ne reste plus qu'à prendre la décision pour voir comment on peut débrancher un certain nombre de chaînes. Et donc, l'interpellation du président de la République nous encourage pour aller vers la finalisation du processus dans la phase 1 qui s'est fait à Kinshasa et dans 9 villes, mais aussi euh, le faire faire la mutation dans 65 autres villes de la République démocratique du Congo. Il faut être initié pour comprendre tout cela, comment doit se faire mais nous aurons l'occasion de revenir dessus pour vous donner plus de détails. Le président de la République est revenu aussi sur la, nécessité, sur la nécessité pour toutes les entreprises publiques de faire appliquer les régimes général de sécurité sociale pour tout ce qui concerne accès des soins de santé et une, un besoin pour nous, tout comme de ma collègue de l'Emploi et Travail, d'expliquer. Nous aurons l'occasion sûrement de revenir avec elle au cours d'un briefing pour expliquer euh, pourquoi c'est si important que la loi fixant les règles relatives au régime de la sécurité sociale puisse donner euh, tout, ce, tout son pouvoir et améliorer les vécus quotidiens de compatriotes. Le président de la République a aussi demandé au gouvernement d'encourager les initiatives privées dans le province. Vous avez vu qu'il avait été au Makuta Noa à Mujimaï qui faisait un focus sur le 145 territoire, euh, mais aussi euh, au Congo central, où il a participé à une initiative similaire. Le président de la République a donc exhorté le Premier ministre et tous les membres du gouvernement à travailler avec les gouverneurs de province pour à la fois améliorer le climats des affaires et encourager les entrepreneurs locaux dans nos différentes provinces pour que les développements puissent partir de cette partie du pays. A son tour, euh, le Premier ministre avait donc eu l'occasion de saluer les avancées diplomatiques, notamment à travers les, les communiqués du ministre sommet de Luanda. Et donc il a tenu à féliciter les présidents de la République parce que vous voyez qu'aujourd'hui, nous connaissons euh, de progrès par rapport à la situation que nous connaissons avant ces sommets. Il est revenu aussi sur euh, les résolutions que nous avons fait passer quand nous avions à Djerbe assisté aux différentes réunions de la francophonie, où on a rappelé la nécessité pour tous d'observer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et d'œuvrer en synergie pour mettre fin à la question de la violence et des groupes armés. Et puis, c'était des points d'information. On est revenu notamment sur la hausse des statistiques de Covid-19 et la nécessité pour nous tous de prendre des précautions. Il y a une sixième vague qui est en cours, même si elle est de faible intensité. Mais dans la perspective des fêtes des fins d'année qui constituent des moments de retrouvailles familiales, il y a lieu que chacun de nous puisse faire attention. Donc, observance des gestes barrières, vaccination pour ceux qui ne sont pas encore et pour ceux qui ont besoin de booster leur vaccin, nous vous le conseillons vivement. Et donc, parmi les points, autres points qui ont été abordés durant ce Conseil de ministre, figure justement le point qui va faire l'objet de notre discussion euh, centrale de ce soir. Relatif à la participation de la République démocratique du Congo à la conférence des partis à Charnacher -en, en Égypte. Je voudrais donc donner la parole à ma collègue de l'environnement pour qu'elle puisse faire le résumé ou l'économie de ce qu'elle a présenté en Conseil qui, en réalité, résume le sens de la participation de la République démocratique du Congo, pays solution, à ces grands rendez-vous annuels du climat. Madame la vice-première ministre, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, porte-parole du gouvernement, et pour euh, cette opportunité à travers euh, nos médias, euh, pour en fait rendre compte à la population euh, de ce qu'a été euh, la, la COP 27. Avant toute chose, je tiens d'abord à, à saluer, à féliciter le leadership climatique du chef de l'État, qui n'est plus à démontrer, ainsi que euh, le premier ministre et chef du gouvernement parce que ça faisait quand même des années. Euh, la RDC était totalement absente dans les discussions autour du climat, alors que euh, notre potentiel environnemental euh, devait normalement naturellement nous mettre dans, dans cette situation-là. Et la preuve, c'est que euh, pour la première fois euh, dans l'histoire de l'humanité, depuis que les COP existent, nous avons pu organiser à Yangambi euh, du 5 au 7 septembre, la, la précope euh, des scientifiques, parce que nous avions obtenu aussi la possibilité d'organiser du 3 au 5 octobre la précope de, des ministres, parce que les précopes s'organisent à travers le monde, mais en ce qui concerne les scientifiques, c'était la première fois. Et euh, nous l'avons euh, organisé en toute souveraineté, c'est-à-dire ça a été pris en charge totalement par le gouvernement congolais avec nos nos maigres moyens, mais vous avez vu euh, des impacts, comment ça a eu. Alors, notre participation euh, à la conférence, euh, donc, de euh, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la 27e conférence en Égypte, a été aussi un autre moment très important. Je dois souligner que, autant au niveau international, il y avait euh, des objectifs de cette euh, COP 27, nous aussi, au niveau interne, nous avions nos objectifs. Au niveau international, euh, prenons les cas de la présidence égyptienne. La COP 27 euh, a été euh, un moment important comme objectif. L'urgence d'honorer les engagements climatiques pris à, depuis Rio de Janeiro en 1992 euh, jusqu'à Glasgow. Donc, de 1992 jusqu'à l'année dernière, en 2021, nous devions absolument, au niveau international, tous les pays euh, du monde... Euh, appliquer et mettre en œuvre les engagements que nous avons pris. La deuxième chose, c'était rehausser donc, le niveau des ambitions climatiques pour atteindre l'objectif de limiter euh, le réchauffement de la planète, la moyenne euh, en dessous de 2 degrés, donc à 1,5 degrés Celsius. C'est un engagement global. Peut-être s'il y a des questions, on pourrait répondre. Ça, c'était les deux objectifs au niveau international. Mais pour nous, comme pays solution, République démocratique du Congo, nous avions cinq objectifs de notre participation et donc nous allons nous évaluer par rapport à ces objectifs. Premièrement, nous devions consolider le leadership environnemental et climatique de la RDC en tant que pays solution à la crise climatique. Parce que si nous avions euh, présenté cela en 2021, l'année passée, peut-être les autres pays étaient dans la surprise. Nous avons expliqué pourquoi nous sommes pays solution. De, de cette époque, donc de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, c'était maintenant la consolidation de cette position-là. Deuxièmement, vendre une image positive du pays à travers notamment le pavillon RDC. Parce que dans ce genre de conférences, lorsqu'on y va, on a des pavillons. Vous allez montrer euh, les, les, les, les échantillons, en fait, euh, de ce que vous avez comme pot potentiel et ce que vous avez déjà effectué comme action ou alors les ambitions par rapport euh, à l'activité, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Troisième objectif, c'était participer activement à défendre les positions de la RDC aux négociations. Parce qu'il y a une série de négociations. Au début, il y a le, le segment euh, le, de haut niveau, des chefs d'État, etc. Après, il y a des ministres suivis des négociations de tout ce qui concerne les thématiques euh, du climat. Et quatrième objectif pour nous, c'était contribuer au renforcement de l'intérêt de la communauté climatique internationale sur les bassins du Congo. Parce que nous parlons de la RDC, c'est vrai, mais la RDC se trouve au sein du bassin du Congo. Et le bassin du Congo a tout le temps été ignoré, euh, au-delà du fait que le bassin du Congo joue un grand rôle face aux enjeux du climat. Et enfin, le cinquième objectif pour notre pays, c'était tisser des partenariats sur ce type d'appui la RDC dans sa vision des pays solutions à la crise climatique. Donc, je voudrais... Euh, J'ai voulu présenter ces objectifs. Peut-être, si je peux, continuer en attendant les, les questions. Alors, Donc, euh, les, lors des négociations proprement dites et qui ont commencé euh, euh, du 9 jusqu'au 20 novembre, les négociations ont tablé sur l'adaptation, l'atténuation, les pertes et préjudices ou pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique. La question de la finance climat est revenue sur la table. Le transfert des technologies, le bilan mondial, la décision principale de la COP27 et l'organisation de la COP27. Alors, relatif aux questions d'adaptation, euh, il y a eu des promesses. Là, je suis dans, dans, dans les résultats que nous avons, euh, nous avons obtenus. Il y a eu des promesses évaluées à environ 230 millions de dollars destiné à renforcer euh, l'adaptation d'ici 2030, la résilience donc des personnes et des communautés les plus vulnérables au changement climatique, c'est-à-dire leur donner la capacité de s'adapter à la nouvelle donne de climat, laisser les habitudes que nous avions, euh, les activités polluantes, les habitudes qui ne protègent pas l'environnement, alors, il faut des moyens pour le changement des de, de comportements. Le changement des procédés euh, nécessite des moyens. Donc, on a obtenu une promesse de 230 millions de dollars d'ici 2030. Alors, les questions relatives aux pertes et aux dommages, le parti, donc tout le monde dans tous les États dans cette conférence, nous nous sommes convenus à l'établissement d'un nouveau mécanisme de financement. Parce que les pertes et aux dommages, c'est quoi Lorsque les pays pollueurs ont pollué. Il y a eu des conséquences de réchauffement climatique. Euh, il y a des pays qui payent les frais de ces réchauffements. Je donne l'exemple de la République de Mokatu, du Congo. Avec le réchauffement climatique, il y a l'assèchement euh, dans les pays euh, du Sahel, par exemple, l'élargissement des déserts des Sahara. Donc les éleveurs qui sont là commencent maintenant euh, à chercher les pâturages. Dans leur recherche des pâturages, ils, naturellement, ils viennent vers la République de Mokatu, du Congo, vers le bassin du Congo. Nous avons reçu ici une dizaine d'années aujourd'hui des Mororo, les peuples Mororo dont on parle. Ils viennent avec hommes et bétail, et avec leurs zoonoses, donc les maladies des bétails Ils viennent sans documents, ils viennent armés et avec ces troupeaux-là, traversent les frontières, atterrissent chez nous et il y a des conséquences de destruction de l'environnement, il y a des conséquences de contamination euh, des maladies, il y a d'autres conséquences, même des de conflits euh, interethniques, euh, des conflits euh, fonciers, etc. Alors, les pertes-là, nous les subissons alors que nous ne sommes pas responsables des pollutions. Maintenant, comment est-ce qu'on devra nous indemniser Alors, on ne, où est-ce que... Quel est le mécanisme où on va mettre ces fonds On ne peut pas mettre ces fonds ni dans les, les, les véhicules de la Banque mondiale ou les fonds monétaires ou même la Banque africaine de développement, parce que ces structures au départ des institutions de Bretton Woods étaient conçues pour non seulement les prêts, mais l'aide humanitaire. Et là, on n'est pas dans l'optique de l'aide humanitaire, on est dans l'optique des pollueurs-payeurs. Vous avez pollué, vous devez payer, donc c'est nous qui allons fixer les degrés de préjudice que nous avons subis, et puis vous devez nous donner des fonds qui ne sont pas remboursables. Donc, il n'y a pas un problème. De... alors Mais ce sont des fonds colossaux. Par quelle voie il faut les donner Donc, nous avons mis en place étudier les mécanismes où nous allons devoir recevoir ces fonds. La même chose pour l'atténuation. Nous avons urgentement donc pris la, les ambitions, les ambitions dans le sens d'atteindre, atténuer la température planétaire à 1,5 degrés Celsius d'ici 2030. Parce qu'il y a des problèmes sérieux en cela. Prenons le cas des G20, je l'ai toujours dit, et c'est ça la vérité vraie, 20 pays du monde à eux seuls sont responsables de 80% des pollutions dans le monde. L'Afrique, nous, nous sommes dedans, nous sommes responsables que, à l'arrondi de 4%. Maintenant, on leur demande de changer leurs procédés polluants, leur industrie qui pollue, ils doivent amener euh, le matériel ou la technologie non polluante. J'ai toujours donné l'exemple le plus simple, c'est euh, le cas de, de, de, des automobiles, donc l'industrie automobile où on doit arrêter à utiliser... donc euh, les, les, à fabriquer des véhicules polluants, il faut maintenant euh, fabriquer les véhicules non polluants, donc les voitures électriques. Ça, c'est pour atténuer le dégagement des gaz à effet de serre. Mais un autre exemple important est aussi l'utilisation de l'énergie. Quel genre d'énergie Vous savez qu'au nord, maintenant, c'est l'hiver. Alors, ils ont besoin de gaz, n'est-ce pas Ils utilisent souvent l'énergie la plus polluante, l'énergie fossile, qui est le charbon. Alors, nous devons leur demander, nous, les a, nous, nous avons exigé, donc tous les pays du monde ont exigé à ce que ces pays du Nord arrêtent l'utilisation euh, du charbon euh, dans, dans leur industrie par rapport à, à l'énergie. Alors, nous avons aussi renforcé la question des finances. Vous savez qu'ils sont tributaires, ils ont pris des engagements, n'est-ce pas, par rapport à la situation de pollution. Quand je dis ils », le pays pollueur, alors euh, ils ont pris les engagements depuis 13 ans aujourd'hui de mettre... Sur la table, euh, 100 milliards de dollars américains par an, n'est-ce pas, pour euh, la finance climat, pour juguler la pollution dont ils ont fait. Ces fonds-là devaient aider le pays comme le nôtre, qui sommes victimes et à la fois contributeurs pour donner des solutions basées sur la nature, à la crise climatique, pour nous permettre de nous, de nous adapter à la nouvelle donne du climat et pour nous permettre, par exemple, de, de répondre aussi, de mettre en œuvre notre contribution déterminée. C'est ce que nous avons pris comme engagement, des diminutions euh, donc des, des émissions. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas encore fait. Et nous avons globalement vu qu'il nous faut environ euh, 4 à 600 000 à 6 000 milliards de dollars par an pour assurer la transition mondiale vers une économie verte. C'est quoi aller vers une économie verte Un peu comme le ministre a dit, nous quittons dans la nouvelle technologie de l'information et des communication, de l'analogie au numérique. numérique. Donc nous devons quitter des procédés polluants aux procédés non polluants. J'ai parlé de l'industrie de l'automobile, j'ai parlé, parlé aussi de l'énergie. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser l'énergie polluante du genre les, les, les groupes électrogènes ou le, le, le charbon, nous devons aller vers euh, l'énergie euh, bio, l'énergie euh, qui respecte le, les normes écologiques. Il s'agit de l'hydroélectricité, n'est-ce pas C'est une énergie propre. Nous devons élargir donc la décette en électricité. C'est une stratégie par excellence de diminuer la pression euh, vers la forêt. Nous utilisons les bois comme énergie d'échauffe et prendre aussi l'énergie alternative. Nous avons le soleil qui nous passe par-dessus la tête, donc nous devons euh, capitaliser ce potentiel là d'énergie qu'on appelle photovoltaïque, et aussi euh, l'énergie euh, éolienne, parce que nous avons des savants, nous avons des endroits où il y a le vent qui peuvent nous aider à avoir cette énergie éolienne, ainsi que euh, l'énergie, de la biomasse, euh, ou euh, la transformation des déchets aujourd'hui, qui constitue un scandale. Euh, dans l'opinion, par rapport à la saleté, vraiment, euh, euh, mais c'est une matière première. Une fois transformée, euh, ça nous donne aussi euh, euh, les gaz, ça nous donne aussi euh, l'énergie. Donc voilà, c'est cette transition. Donc, pour créer maintenant ces industries, ces entreprises, il nous faut euh, ces, ces fonds. Alors, euh, il y a eu une question relative à au transfert des technologies. Nous, nous avons le potentiel, nous avons les forêts, nous avons les, les métaux stratégiques ou minéraux stratégiques, nous avons tout, mais il nous manque l'expertise et la technologie. Donc, maintenant, on est dans les partenariats gagnant gagnants euh, Le Nord amène, et le Nord, ou euh, c'est pas moi, même la coopération Sud-Sud, ceux -sud, qui amènent la technologie, nous nous mettons à, euh, à disposition notre potentiel, avec comme conditionnalité la transformation locale ici, pour que nous aussi nous puissions y accéder. Alors, en termes de dividendes, encore, ce qui est le plus important, euh, je vous ai parlé de, de nouer les relations, on est là dans l'objectif 17, de développement durable, nous avons signé deux accords importants. Le premier, c'est le groupe de travail entre euh, les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ce sont des négociations qui ont commencé depuis que la RDC s'était présentée, euh, comme étant euh, pays solution, nous avons pu obtenir euh, euh, l'attention, nous avons attiré l'attention du monde par rapport à ce que nous constituons. Alors, la RDC et les États-Unis ont mis en place un groupe de travail qui sera euh, chargé d'explorer les possibilités de développer l'économie de la RDC de manière durable. Je vous ai dit, nous avons le potentiel, nous avons besoin de la technologie. Et ce groupe de travail va se focaliser sur les questions de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, j'ai déjà explicité, la conservation et la gestion des forêts, l'agroforesterie qui va aider donc à nous adapter à la nouvelle donne du climat en laissant l'agriculture itinérante surbrûlée, en utilisant maintenant l'agriculture mécanisée, euh, l'agriculture qui ne pollue pas, l'agriculture qui préserve l'environnement. Et nous, avons aussi, euh, nous allons travailler aussi sur les questions de marché, euh, des crédits carbone, mettre les forêts en programme et aussi euh, accéder, donc percer ces milieux-là des marchés et des carbone. Il y a un marché qui s'organise en Californie, il y a d'autres marchés qui s'organisent ailleurs. Ce sont des marchés fermés à leur niveau où leurs entreprises qui polluent, là on est dans les partenariats publics-privés, leurs entreprises qui polluent achètent euh, les, les, les crédits carbone dans les forêts reboisées à leur niveau alors à un certain prix euh, respectable alors qu'à notre niveau le prix est moindre euh, voilà. mais nous avons dit avec ces groupes de travail nous allons percer donc, ces milliers de ces marchés parce que nous exigeons l'augmentation, la révision à la hausse des prix de la tonne de carbone pour nous permettre nous-mêmes de financer nos projets d'adaptation et nos projets de préservation de notre environnement et pourquoi pas booster aussi euh, ce que nous appelons la solidarité avec les autres pays qui sont victimes comme nous, mais qui n'ont rien comme potentiel à contribuer à la lutte contre les changements climatiques, et ils attendent la disparition. C'est comme les pays insulaires, par exemple. Il y a aussi la question de l'agriculture, les systèmes agroalimentaires, parce que les États-Unis sont dans, dans le euh, « de, de food for the future ». Et l'écotourisme, la transformation locale de nos ressources naturelles, le soutien diplomatique à tout ce que la RDC est en train d'organiser, parce que là aussi, parfois, ça nous manque. La RDC, c'est on a parler, à parler. Euh, il y a la sourde oreille, parfois, dans des situations importantes qui, ou des questions importantes qui nous préoccupent. Nous devons avoir aussi ce soutien diplomatique. N'oubliez pas que les États-Unis sont des pays pollueurs aussi. Ils ont un devoir à encadrer, à accompagner un pays qui donne la réponse face aux enjeux du climat, mais aussi c'est un pays qui a, euh, jusqu'à ces jours. Euh, un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, euh, nous avons signé un autre euh, accord important entre euh, l'Indonésie, le Brésil et la République démocratique du Congo. Ça, c'était quelque chose qui devait se faire depuis longtemps parce que de manière tout à fait naturelle, nous sommes dans le même hémisphère, nous avons le même défi, nous avons le même potentiel, euh, le même avantage. Je pense qu'il était et grand temps pour que nous puissions parler le même langage. Le Brésil a le lead en termes d'espace dans le bassin de l'Amazonie. La RDC a le lead aussi en termes d'espace et du potentiel dans le bassin du Congo. Il en est de même pour l'Indonésie. Donc la coopération euh, va s'activer autour des forêts tropicales et l'action du climat. Le renforcement de l'influence de ces trois États dans les négociations du climat parce qu'il faut euh, peser dans les négociations. La recherche des bénéfices appropriés au regard des contributions des forêts euh, tropicales humides dans la lutte contre les changements climatiques. Parce que j'ai parlé des forêts, parmi les résultats obtenus, en tout cas dans la décision finale euh, de la COP 27, parce que durant toute la discussion, les questions des forêts n'étaient vraiment, vraiment pas considérées. Nous avons haussé le temps. Il y a d'ailleurs, euh, euh, je dois souligner notre euh, collègue, notre homologue plutôt de Congo-Brazzaville. Euh, madame Arlette euh, Nono-Soudan qui avait claqué la porte parce que euh, oh, sinon on est venu là pour quoi faire parce que nous nous apportons la réponse euh, face à la lutte contre euh, le climat euh, le réchauffement climatique si vous ne tenez pas compte du potentiel et qui constitue donc cette réponse alors euh, pourquoi nous sommes là et nous étions restés et elle est revenue par la suite dans les négociations euh, qui étaient même prolongées au delà de la date prévue et nous sommes parvenus en tout cas pour la première fois, à faire intégrer les dispositions euh, concernant le rôle euh, des, des forêts dans la lutte contre le changement climatique qui avait été euh, initialement euh, mis de côté. Donc ça c'est aussi euh, quelque chose euh, de très important. Voilà. Donc la visibilité politique, le diplomatique que nous avons obtenue et la visibilité environnementale est très important. Je pense que nous avons obtenu cela. Nous devons nous maintenir. Maintenant, il s'agit de récolter les, les dividendes, dividendes en termes euh, des espèces sonnantes et très vigentes en termes de financement des de mérite. nos projets. Et nous sommes déjà dans ces pipelines. Nous sommes dans la bonne voie. Ce n'est pas à moi de le dire. Je crois que vous suivez les réseaux sociaux, vous suivez les médias internationaux, comment la RDC est au centre des préoccupations mondiales en termes du climat, oui. ce qui n'était pas avant. Coup de chapeau donc au leadership au niveau du sommet de l'État et je l'ai dit, le chef de l'État et le Premier ministre qui soutiennent le travail que nous faisons humblement, modestement, pour les comptes de la République. Voilà. Merci, Merci. beaucoup euh, Madame la vice première ministre. Et c'est aussi l'occasion à travers ces briefings de faire le point à tous ceux qui nous suivent euh, à la maison. Au dernier Conseil de ministre, le ministre de la Défense nous a dit que 8000 plus de 8000 000 recrues étaient déjà à Quitona pour leur formation. Le ministre des Finances nous avait aussi parlé de, nous avait fait le point de la création d'une banque de développement et d'autres textes ont été adoptés. Voilà, en guise de mots introductif à cette rencontre avec les médias, on va commencer la série de questions. Mais s'il vous plaît, tenons-nous à l'essentiel, évitons de commentaires pour gagner le temps et permettre aux autres de poser des questions. On va commencer par Alfred Toumba. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la VPM. Je voudrais avant tout vous féliciter pour euh, le travail que vous avez abattu à Charles Méchec. J'étais euh, avec vous. et J'ai vu comment vous avez influencé les décisions à la dernière minute. C'était vraiment euh, quelque chose de très louable. Et je voudrais quand même vous remercier par rapport ça. J'ai des petites questions. La première, pouvez-vous me dire, Madame, qu'est-ce qui vous a inspiré, l'idée d'organiser les PECOP en RDC Et si c'est possible de nous dire aussi les montants que le gouvernement congolais avait mis à votre disposition. Et puis, la deuxième petite question aussi, c'est de savoir euh, il n'y a pas très longtemps, vous faisiez beaucoup de bruit, quand même, sur la possibilité de lever le moratoire. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes essoufflé. Qu'est-ce qui n'a pas marché Oui, euh, merci beaucoup. Je, je vais commencer d'abord par le moratoire. Euh, le moratoire a été levé au niveau du gouvernement. C'était une décision du gouvernement, parce que nous avions expliqué que euh, les moratoires n'avaient plus sa place, n'est-ce pas Parce que les moratoires signifiaient quoi Qu'il y avait, depuis une certaine période, on ne peut plus octroyer les concessions forestières, que ce soit des conservation ou d'exploitation, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un certain nombre de, euh, de, de, de, de critères qui étaient pris euh, au niveau du gouvernement, du point de vue des cadres légaux, des programmes, etc., mais malgré cela, on s'est retrouvé dans une situation d'octroi de concessions de manière illégale sur toute l'étendue du territoire. Lorsque nous avions levé les moratoires, ce n'était pas parce qu'on voulait brader nos forêts. C'était pour mettre maintenant en place des mesures plus coercitives qui dépassent les moratoires qui étaient, devenus, euh, qui étaient tombés caduques en fait par l'effet des réalités du terrain. Et les partenaires n'ont pas compris. Il y a certains partenaires de la société civile qui ont crié à gauche, à droite que la RDC avait en fait ouvert la voie euh, au bradage des forêts de la République. Mais nous avons prouvé le contraire. Je crois qu'ils se sont tus justement parce que nous avons contrôlé, investigué. Il y a eu aussi le rapport de l'IGF qui nous a aidés et les investigations au niveau euh, du ministère de l'Environnement. Nous sommes parvenus à suspendre les différentes concessions forestières qui, selon les, les éléments à notre disposition, étaient octroyées de manière illégale. Et cette suspension nous, est parvenue, nous a permis de consolider euh, des concessions forestières environ, euh, je crois, c'est 33 millions d'hectares, euh, oui, 33 millions d'hectares qui sont environ... Euh, un peu l'espace de la Belgique, plus 3 millions d'hectares. Donc, c'est maintenant récupéré au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous avons mis en place la commission de révisitation de tous les contrats les concessions que ce soit d'exploitation ou de conservation. Si nous trouvons des failles qui énervent la loi, et nous n'allons pas hésiter de retirer purement et simplement ces contrats, c'est alors que la République va devoir les réattribuer à des gestionnaires et qui vont respecter la loi et nous naviguons, nous allons plus vers la conservation parce que nous avons des objectifs 30-30 à respecter, la conservation de plus ou moins 30% de nos forêts et des notoriétés publiques aujourd'hui qu'un arbre debout est plus important qu'un arbre couché en termes de marché crédit carbone et par rapport.. Au dividende de la population. Alors, si je reviens à la question de dire pourquoi nous avons tenu organiser la pré-COP, je crois que je l'ai déjà répondu. Nous étions longtemps absents de discussions autour du climat, alors que nous avons la réponse mondiale. Le monde est en train de brûler. Les scientifiques nous ont dit clairement que la réponse, la, la thérapie à donner cela, c'est la réponse est basée sur la nature première des réponses, les forêts. Ce sont les forêts qui absorbent les pollutions pour nettoyer l'atmosphère et nous redonner le souffle de vie. C'est une question vitale de toute l'humanité. Deuxièmement, on nous a dit qu'il faut changer des procédés pour, de, quitter des procédés polluants aux procédés non polluants. Là, il faut une nouvelle technologie et on a besoin des matières premières. Ce sont des métaux stratégiques que nous avons. Dans notre pays. Donc nous constituons la réponse. Comment on peut être du reste Nous devions absolument rentrer dans ces discussions-là au niveau international, des questions des climats, et présenter qu'est-ce que nous avons, qui nous sommes, notre avoir et notre être, pour valoriser au marché donc international en cette matière. La meilleure façon de ramener les projecteurs du monde, pour la République démocratique du Congo, nous avons tenté à la COP26 pour la première fois utiliser les autres médias encore que les nôtres n'étaient pas accrédités. Vous n'étiez pas là. Non, vous n'étiez pas accrédité à l'intérieur de la salle. Vous étiez là tout autour. Ça, je dis vrai, parce que c'est moi qui ai donné les accréditations. On n'a pas eu droit de citer directement. Alors, la meilleure façon d'amener les projecteurs du monde, c'est d'abriter ces travaux. Donc, avec les travaux de la pré-COP, la COP est organisée par l'Égypte, qui avait déjà gagné cette position plusieurs années avant, comme maintenant la COP 28 c'est déjà connue dans le monde entier que ça sera des Émiratis, donc ça sera aux Émirats Arabes Unis. On ne peut plus venir demander quoi que ce soit, c'est comme un peu la Coupe du Monde, c'est programmé déjà à l'avance, c'était en République démocratique du Congo. Donc, nous avons réuni, on a fait une première, la réunion des scientifiques pour nous donner... Les données réelles de notre capacité d'agir face aux enjeux du climat, quel est le rôle de nos forêts réellement, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à nos tourbières nous les avons réunis. Pour la première fois, ça n'a jamais existé dans le pays du monde, à Yangambi, sur terrain, là où il y a la réserve, la biosphère de Yangambi, nous avions eu plus de 100 experts scientifiques venus du monde entier, y compris les, les experts des réunions en matière de climat, je peux euh, me permettre de citer le, le professeur Lewis qui a découvert les, les tourbières. sont venus là sur le terrain. Ça c'était important. Alors on a eu tous les projecteurs du monde. Et nous avions eu maintenant la réunion des ministres. Je m'attendais à l'accréditation, euh, à la confirmation de 50 ministres, 50 chefs de délégation. Ils en ont eu plus de 80 chefs de délégation. Donc le monde était ici au palais du peuple à Kinshasa en termes des responsables qui peignent des engagements du climat, les Nations Unies, le secrétaire général adjoint des Nations Unies était ici, le secrétaire exécutif de la Convention 4 des Nations Unies pour le Climat était ici, le président de la COP26 était ici, et le président de la COP27 de l'Égypte avec lequel on a travaillé en partenariat. Tous les projecteurs du monde en termes de presse internationale étaient ici, et c'est passé en direct dans le monde entier, merci à la RTNC, c'est passé en direct, non seulement la RTC a fait passer, il y a la télévision égyptienne, par exemple. Tout le monde arabe qui ne connaissait pas le Congo a connu le Congo. Et c'était une opportunité. C'est pourquoi le président de la République, aujourd'hui, est débordé des invitations, est débordé des demandes à l'écouter sur la donne du climat. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu donc cet attrait des autres pays à signer des accords. Je me suis limité parce que si je dois faire les briefings, j'ai pris le plus important des accords, donc on est allé dans beaucoup de détails. Il y a même des privés qui sont déjà venus à l'avance nous dire en termes de crédits carbone, ils attendent que nous mettons les forêts en programme, ils vont même préfinancer pour acheter des crédits carbone de quelques années antérieures et de quelques années à venir. Ça, c'est quelque chose de très important. La balle est maintenant en République démocratique du Congo. J'étais au Parlement pour modifier... Euh, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, y inclure la, la donne donc de la taxe carbone et aussi la mise en place de l'autorité euh, de régulation du marché de crédit carbone, parce qu'il nous faut un cadre légal et juridique pour que le gouvernement puisse travailler dans les normes. Alors, vous voulez parler en termes de, de budget. Je ne peux pas vous donner tous les détails du budget parce que c'est vrai, le gouvernement s'est engagé. Mais nous sommes allés à Yangambi, on n'avait pas un seul rond du gouvernement, parce que le décaissement a pris du temps. Nous étions obligés de préfinancer, dans le cas des partenariats publics privés. Alors nous sommes encore dans l'exercice de ces préfinancements et des transactions bancaires. Par exemple, je peux juste vous dire que les virements des transactions bancaires, des fonds qui devaient d'abord venir de la Banque centrale à la Robanque, de la re à notre banque, euh, du, euh, intermédiaire du ministère de l'Environnement, il devait d'abord renvoyer à une banque, euh, comment une on appelle américaine, ça Une banque, euh, banque correspondante. Amérique, une banque correspondante et tout. Ça nous a plus, plus de 420 000 dollars que des, des comment? Les transactions, les transactions Donc. bancaires. Donc voilà, je ne sais pas vous donner les détails. L'IGF m'attend au moment opportun, quand je vais finir <rire> mon rapport. Il n'a qu'à venir, vous savez comment je suis méticuleuse en termes de la de gouvernance. Tout à fait. Voilà. Euh, on va prendre la question de Madame Christiane Cambo et on prendra la question de Dadi Songozo après. Merci, Excellence. Ma, ma question s'adresse euh, à Madame euh, le ministre de l'Environnement. Euh, vous avez beaucoup parlé des forêts et même, vous l'avez dit ici, que vous avez eu du mal à un moment donné de faire valoir votre la voie de la RDC en ce qui concerne la forêt. Mais on sait, on, on sait une chose, que la, la guerre de demain, c'est la guerre de l'eau. Je pense que vous le savez. Et ici, nous avons le bassin du Congo. Moi, je voudrais poser la question de savoir où est la place du congo, de la RDC à partir du moment où le fond bleu est dirigé plus par la, le congo braza on ne sent pas la place de la RDC. Une autre question, c'est quand vous parlez de l'agriculture mécanisée. Je me demande comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire euh, donner la place aux, à ces agriculteurs qui sont souvent des, euh, disons, des gens qui se débrouillent. Je vois par exemple euh, dans l'arrière, euh, disons dans le, les, les cités semi-rurales, comme à euh, Kimwenza, où il y a la, la, la, la disons la topographie est inclinée. Mm -hmm. Et est-ce qu'on aura les moyens d'utiliser des machines euh, pour euh, faire si, ce genre de. opter pour cette euh, forme d'agriculture. Oui, merci beaucoup, madame. Vous avez parlé de discuter des difficultés, des faire intégrer les le forêts dans les décisions finales, parce qu'il y a des incidences. Vous savez, face aux pollueurs, ils savent qu'ils ont pollué, et que les forêts constituent une solution. Quand eux-mêmes entrent dans l'engagement de dire que oui, les forêts constituent une solution, ce sont les forêts qui absorbent les pollutions dont nous sommes responsables. Il y a des incidences en termes financiers. Donc c'était... La finalité qui faisait peur, ce n'était pas qu'on ne comprenait pas la valeur des forêts, c'est la finalité. Donc c'est pour acter noir sur blanc que, à ah bon, vous avez pollué, vous avez reconnu, donc vous allez payer. Alors calculons les forêts, séquestre combien de tonnes de carbone par an et vous payez à ces pays-là. Donc le problème c'était au niveau, il y avait plus la vision de l'aboutissement de l'incidence financière. Mais... Comme il n'y avait, avait pas d'autre argument, il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas d'autre solution que de les intégrer, nous sommes parvenus à les faire passer. Vous avez parlé du fond bleu du bassin du Congo. Euh, vous dites que le leadership, c'est plus euh, la République du Congo, c'est normal. La République du Congo ne travaille pas pour elle. Je vous informe que euh, lors de la, la COP euh, de, de Marrakech, le pays africain ont confié, donc le bassin du Congo, ces euh, États ont confié la responsabilité de la commission climat du bassin du Congo au président Denis Sassouge, pour prendre ses leads. Ce sont ses pères y compris nous, nous lui avons confié cela. C'est vrai que nous, on était euh, absents à un certain niveau, mais c'était une décision de lui confier. Donc lui, le rôle qu'il joue, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le bassin du Congo. Voilà pourquoi moi aussi, j'ai reçu des instructions, instructions claires et précises du gouvernement de la République pour porter haut le flambeau du fond bleu du bassin du Congo, dont la gibessière est encore vide à ces jours. Parce que je parle Congo, République démocratique du Congo, je parle du bassin du Congo. Je crois que je l'ai souligné. Et c'est un devoir pour la RDC, étant donné que nous avons 60% de ces forêts du bassin du Congo. Vous avez parlé de l'eau. L'eau a sa place. D'ailleurs, la République démocratique du Congo à elle seule à 10% des réserves mondiales des eaux douces. Nous avons aussi 52% des réserves des eaux douces de l'Afrique. Il y a des demandes des eaux. Je vous ai parlé des, des, des mororos qui viennent chercher les pâturages. On ne peut pas parler des forêts sans les eaux. Ce sont ces écosystèmes-là, euh, entre l'eau et, et les forêts, euh, qui font que les forêts font qu'il y ait la pluie, les écosystèmes hydriques, et la pluie fait, qu il y ait, qu il fait que la forêt soit florissante. Donc on ne peut pas euh, les oublier. Nous sommes bien dedans. Parce que tout simplement. Étant donné que l'Égypte fait partie du pays euh, désertique et la question de l'eau a eu sa place avec d'autres pays, on ne pouvait pas, nous aussi, parler de la question de l'eau. Ça serait de, de redite. Nous avons tout simplement rajouté maintenant la question des euh, de, de forêts. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes on les on questions. On va prendre la question de Dandy. S'il vous plaît, nous avons 20 minutes qui restent. Soyez courts et précis pour nous permettre de répondre au maximum de questions. La première question s'adresse au ministre porte-parole du gouvernement. Euh, cette floraison de télévision en République démocratique du Congo, vous avez fait allusion à la télévision numérique terrestre. Vous pouvez aujourd'hui nous, nous dire dans combien de temps euh, les télévisions qui émettent en clair pourront être fermées Parce que plusieurs fois, le gouvernement a donné un moratoire. Il y a eu des délais, mais jusqu'à aujourd'hui... Euh, rien n'est fait. Si vous pouvez apporter un message par rapport à ça. Et en ce qui concerne la vice-première ministre de l'Environnement, euh, plusieurs fois la République démocratique du Congo s'est euh, euh, plainte de, des difficultés euh, financières. En ce qui concerne le décaissement, le fonds promis, là vous parlez de 230 millions par exemple, euh, jusqu'à 2030, euh, dites-nous. Ces 230 millions, apportez-nous un peu de précision. C'est pour la RDC, c'est pour le bassin du Congo, ou si c'est pour le bassin du Congo, combien c'est réservé à la République démocratique du Congo Merci. Alors, euh, réponse rapide, floraison des télévisions en clair. Je crois qu'il n'y a presque plus de télévisions qui émettent en analogie et vous pouvez capter comme ça. Je pense que la plupart des fréquences ont été récupérées pour être démultipliées, pour avoir justement plusieurs canaux dans le numérique. Mais quel, qu soit le, quel que soit le temps que ça prend, aujourd'hui, nous avons fini le processus du contrôle de l'assainissement que nous avons engagé. Et sur ma table, il ne reste plus qu'à poser la signature, parce que nous avons recensé plus de 260 chaînes de télévision qui ne répondent pas à la norme. Souvent, que ce soit au plan administratif, au plan technique ou même au plan du contenu. Mais bon, après, on nous dit le contexte n'est pas celui là euh, il y a euh, la guerre à l'Est, est-ce que si vous le faites, les gens iront au chômage mais je pense que là, avec euh, euh, le rappel du président de la République, on sera bien obligé d'y aller pour permettre aux chaînes qui sont en règle et qui ne sont pas connectées des lettres. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque métier a ses exigences. Si vous voulez travailler à la télévision, vous devez être en mesure de répondre aux normes techniques requises pour, requis pour ces métiers. Pour une chaîne de télévision, une chaîne de radio, un média, on vous dit que les directeurs de programme où les directeurs de rédaction doivent avoir au moins un diplôme Bac plus 5 en journalisme. Mais circuler dans les médias euh, que vous verrez ici, si et seulement si, les, ceux qui dirigent la rédaction répondent à ces critères prévus par la loi. Et lorsque vous regardez au plan administratif tous les schémas, avis favorable jusqu'au récépissé, est-ce que cela a été respecté Bon, Il y a eu des choses ou des choix qui ont été faits avant qu'on arrive. Nous avons aujourd'hui réussi à remettre le tout euh, sur la table après les États généraux. Il nous reste des décisions à prendre. Il y aura sûrement des colères, mais je pense que ce seront des décisions qui permettront à certains, en tout cas pour ceux qui voudront continuer à travailler dans les secteurs de médias, à investir davantage pour être sûr qu'ils répondent à la norme. Sinon, on sera bien obligé de fermer Douralex et Dex. Merci. Oui, merci. En ce qui concerne les finances, euh, la finance climat, j'aimerais dire que la finance climat ne se discute pas de manière globale. Euh, il y a un thème thématique. La globalité, c'est par rapport aux besoins. Ici, je parle de la catégorie des pays les moins avancés qui sont victimes euh, des réchauffements climatiques et je parle de la catégorie des pays comme le nôtre qui ont la réponse à donner face euh, à l'enjeu du climat. Je prends par exemple concernant la question relative à la finance. Il a été euh, évalué à 4 à 6 000 milliards de dollars par an pour assurer la transition mondiale vers une économie verte. Donc les pays qui n'ont pas encore de technologies actuellement, il faut des projets évalués à cela. Maintenant, ça dépendra de la capacité de chaque pays à présenter un projet pour qu'il y ait décaissement dans cette JBC. Le grand travail, c'est la technicité au niveau interne pour capter ces fonds. Je donne un autre exemple par rapport à l'adaptation. Par exemple, le pays comme le nôtre, c'est 230 milliards de dollars destinés à renforcer le pays d'ici 2030. Ça, c'est l'adaptation. Maintenant, l'adaptation dans quel domaine Prenons le cas de l'agriculture. Il faut que nous amenions des projets d'adaptation dans l'agriculture, des projets d'adaptation dans l'éducation, des projets d'adaptation dans l'intégration de la dimension genre, des projets d'adaptation dans l'intégration de la protection, par exemple, de l'environnement par le peuple ma, ma, automatique. Madame la VPM, est-ce qu'on peut être un peu pédagogique à expliquer d'abord c'est quoi adaptation, pour <rire> que les uns et les autres comprennent ce que cela veut dire dans les jargons de votre secteur Voilà, merci beaucoup. Je vais descendre. L'adaptation signifie ceci. Il y a le monde qui se réchauffe. Comme le monde se réchauffe, pourquoi le monde se réchauffe C'est l'industrie. Il y a les raisons aussi naturelles. Chez nous, nous connaissons les régions de l'éruption volcanique. Lorsqu'il y a l'éruption volcanique, cette chaleur, le feu, la langue de feu que vous voyez, dégage des dioxydes de soufre, qu'on appelle l'un des gaz à effet de serre. Ça va dans l'atmosphère, ça chauffe l'atmosphère. Évidemment, on ne peut pas être autour euh, d'un volcan en éruption. La même chose de l'industrie. Je donne l'exemple de ce qu'on a connu ici, les moumbondages et camines. La fumée qui est dégagée dans l'industrie, cette fumée-là, elle est toxique. Elle est constituée de particules, elle est constituée des de gaz qu'on appelle les CO2, le dioxyde de carbone. Elle est toxique. C'est un peu comme les groupes électrogènes. Je descends encore plus bas. Vous remarquez dans dans nos pays, dans notre pays, ici, si je peux parler en Lingala, ce groupes électrogènes. Okoti nangona kati andako, po molili eza libo pelisi, muinda epe la, batu bako bimate na tongo. Po gazo ezo degaje hidrojeni wana, bagazo wana eko aspire, pe manabino e aspire, pe maho oksijeni bozana nako, batu bakufako. Oyo ka batuteli, bati yaki mbabola nandako, pona malili, bakufaki. Bati yaki eh, grup elektrojeni bakufi. Siko eba grup elektrojeni, nne wanezane tendi, si mbonda o ba idizi ni bazo sala, pour a co ciment, qu'on mitouka, ou bien qu'on sale l'industrie la à la transformation à pétrole. Mais les ingénieurs ce moment n'a kawana isar. Mais les amos ko yamabe, ya toxique ko yebbi sa réseau pollué. Dans mususu bozomo nana on a mis soutème soloana soropemi ozo kanga mapema. Les gens qui me suivent à Likasi savent que les usines de fabrication d'acide sulfurique à Likasi, la route de Likasi à Kambove, les gens tout autour sont victimes de cette pollution. La même chose aussi euh, vers euh, Coloésie. Donc, ce sont ces différents gaz à effet de serre. Pour qu'on puisse trouver une solution de cela, il faut des forêts, il faut des Il n'y a que les arbres qui sont capables d'absorber ces pollutions. À l'Ikasi, encore, quand j'ai été là-bas, je vous ai dit qu'il faut reboiser parce que la, le traitement des minéraux avec les acides sulfuriques qui sont dégagés dans l'oxygène et dans, dans, dans l'atmosphère, vous manquez l'oxygène, il faut les arbres, parce que les arbres se nourrissent justement de ces gaz de CO2. Les arbres les aspirent et les arbres dégagent l'oxygène au bisotopé C'est ce qui nous aide à respirer. Donc, un, deux, trois, quatre arbres qui constituent la forêt sont capables donc de séquestrer, d'absorber cela. Alors, maintenant, on nous demande, nous, qui avons des forêts, qui avons ces arbres, contrairement aux autres qui sont dans les déserts, de préserver ces forêts. Pour aller cultiver, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas mettre le feu. Quand vous coupez les arbres, vous mettez du feu, vous faites des actions passives, action mi vous coupez l'arbre, vous ôtez une possibilité d'absorber la pollution, et quand vous mettez le feu... Vous, vous émettez encore ces gaz de, de dioxyde de soufre qui se dégagent dans l'atmosphère. Donc il y aura encore le réchauffement climatique. Maintenant pour l'agriculture, compte tenu de la situation actuelle du climat, nous devons nous adapter à la nouvelle donne du climat. Des combats d'adaptation, on parle de programmes d'adaptation. Comment s'adapter Ne plus brûler, ne plus couper les arbres. On fait maintenant l'agroforesterie. C'est une technologie, technologie nouvelle. Tout changer bizal, qu'on eh, s'adapte, qu'on change bizaleli, tu as changé tout ce qui a ma cambo et baby sa environnement. Technologie, il y a système à sikezali, au longuin Zete, on occupe Pondou. Donc au net exemple, Akasia, ou bien Nzeto Baby Akai Bimisa Binzo, Bambinzo Bayakawana, au Kolon à Pondu, au Lonima Sangu, au longu. Ce qui est très a qui de faire des qui ont été de faire des choses qui ont été de choses qui ont été de choses qui ont été alo tozana bezwa ya ba makoki, oye ko permetre biso sala, milona na biso na ndenge moususu. Ndenge ba oye ba yebi na bazamba, okolo na kakao ata banzete za mineni. Kakao balona kango na basea nzete. Okolo na pe cafe ata banzete Siko tekniki ya sika kolo na pe pondu na masangu. Eko bima pe bien. Voilà. C'est-à-dire voilà, ça, ça, ça, ça que nous devons, nous devons faire beaucoup de pédagogie sur cette question <rire> parce que c'est cela aussi, être pays solution. Voilà. Alors, on va prendre la série de trois dernières questions, parce qu'on va gérer le temps. C'était quoi la sous-question Oui, mais il y en a eu. C'était. Est-ce qu'il y a eu allègement dans les circuits financiers en termes de décaissement Parce que dernièrement, la RDC se plaignait de fonds décaissés, mais il y avait des difficultés pour la RDC de bénéficier de ces fonds. Oui, euh, allègement, c'est-à-dire mécanisme, faciliter maintenant le mécanisme des décaissement. Je voudrais d'abord souligner que, monitant au Kenya COP, lorsque nous allons en COP, ce n'est pas là où on, va, on rentre avec l'argent. Là, où on va ficeler les décisions qui vont maintenant se mettre en œuvre. Donc, nous avons du travail pour avoir préparé même la pré-COP 27 à dater d'aujourd'hui, depuis que la COP avait été clôturée, jusqu'à la remise et reprise avec les Émiratis d'appliquer les 92 résolutions, mon na Il y a un bimisambongo, il y a projet, il y a Alors c'est pourquoi parmi les résolutions, nous avons cette loi, la loi que nous sommes en train d'amender aujourd'hui. Je m'adresse donc aux parlementaires de faire diligence pour avoir cette loi-là qui va nous permettre d'avoir par exemple l'argent pour les crédits carbone. Nous avons déjà un peu d'argent avec des programmes de Maïndombe, mais on les fait sans cadre juridique. on les fait selon on dit gentleman agreement, bouillot et volontaire. Voilà, merci. Alors on va prendre la bon question salut. de Paul Matendo, Marlon Kacham et Prince Maïro. Une question s'il vous plaît, comme ça, ça nous permet de, de terminer. Une question. Merci beaucoup monsieur le ministre, je vais faire un effort pour poser juste une question parce que... J'ai envie de faire inviter du jour, mais bon. Euh, Madame euh, la VPM... Euh, Après, ici, vous pourrez faire inviter du jour. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Madame la VPM, euh, euh, vous avez dit que la RDC s'est battée dans les forums internationaux sans chiffres. Alors, les données actualisées par les scientifiques ont démontré que euh, le bassin du Congo constitue le premier poumon mondial en matière de séquestration euh, euh, de gaz carbonique Est-ce que ces chiffres ont été confirmés à la COP euh, 27 Excusez-moi, monsieur le ministre. Allez-y, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Alors, à Yangambi, il y a une, un, euh, euh, des résolutions qui ont été euh, prises. Parmi ces résolutions, il y a une qui a retenu mon attention. Il était question de lancer à Yangambi l'observatoire de forêt, de climat de forêt et tourbière. Est-ce que le processus a déjà commencé Parce que, regarde ce qu'on a vu à Yangambi, il est urgent qu'il y ait intervention en cette matière. Merci. Voilà, merci. Prince Maïro. Merci beaucoup. J'adresse ma question au monsieur le ministre de la Communication. L'actualité, c'est aussi la publication du calendrier électoral. Mais c'est cependant, le samedi, lors de cet événement, le président de la CENI a insisté. Je dis insister parce que, Déjà, au mois de février, lors de la publication de la feuille de route, il avait évoqué ces contraintes, notamment sécuritaires et logistiques, qui peuvent influencer négativement le processus électoral. Ma question est de savoir, est-ce que le, gouvern... le gouvernement ne prend pas à charge ces questions ou il est déjà en train de travailler pour trouver des solutions Merci. Merci. Marlon Kachamou. La question, c'est pour euh, M. le ministre Merci. de la Communication et des alors le processus de Nairobi, monsieur le ministre, le délai euh, a déjà pris fin. Ça c'est un. Deuxième chose, où vous allez encore allonger ces, ces délais-là, ça c'est deux. Et troisièmement, que feront actuellement ou encore concrètement euh, sur les terrains, les forces régionales pour euh, se confronter euh, aux rebelles. Merci. Euh, merci. D'ailleurs, c'est bien que vous reveniez sur le processus de Nairobi. J'avais demandé à la technique de nous diffuser un bref extrait du discours du président de la République ce matin justement devant plus de 200 compatriotes qui représentent les différents groupes armés aux travaux sur les discussions politiques qui se tiennent en Nairobi. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une des deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au troisième rang de consultation politique de Nairobi, présidé par Emmanuel Daishimi, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix Antoine Tshisekedi qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de ces discussions a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés À combien de trahisons D'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacre, n'avons-nous pas assisté Combien de femmes n'ont-elles pas été violées Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Ces discussions avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devraient aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein de communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son discours, concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Voilà, merci pour ces mots clairs du père de la nation qui s'adressait à ses compatriotes égarés au sein de groupes armés, donc les dialogues... Les discussions ont commencé aujourd'hui jusqu'au 3 décembre et à la fin, nous espérons que nous pourrons avoir la fenêtre d'opportunité pour ramener la paix dans ces parties du territoire, réinsérer ceux qui étaient dans les groupes armés, mais l'urgence c'est aussi la question humanitaire. Alors, dans votre question, même si vous ne l'avez pas terminée, j'ai compris l'idée, le communiqué de Luanda était assorti d'un calendrier. On avait donné 48 heures pour que cessent les feux et je vous ai dit qu'on observe une relative accalmie. Même si euh, les, les, les informations qui nous parviennent disent qu'il y a une forme de réorganisation ou des déplacements de matériel du côté des terroristes du M23. Mais globalement, le message a été compris. Pour ce qui concerne les détails opérationnels, je crois que dans, bientôt nous aurons un briefing avec le porte-parole de l'armée qui pourra nous dire ce qui pourra être dit. Mais il faut rester dans l'esprit de ce qui a été dit par les chefs d'État qui ont pris la décision. Et donc, le temps de la réflexion des réflexions est déjà terminé. Je pense sûrement, je ne suis pas de l'autre côté, que des dispositions sont en train d'être prises parce qu'ils ne pourront pas affronter à la fois les forces et toute euh, la pression mondiale qu'il y a sur les sujets. Donc nous pensons que nous devons rester vigilants, autant nous devons rester optimistes pour donner euh, une vue une possibilité de rapidement arriver à la paix, parce qu'il y a des compatriotes qui ont besoin d'être secourus rapidement, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'abri, c'est pour eux que nous avons toujours fait le choix de, de privilégier les voies qui mènent à la paix. Alors, euh, votre question me permet de rebondir rapidement sur la question de Prince Mahiro. Euh, D'abord, je dois rappeler ce que j'avais dit ces jours-là, c'est que le gouvernement a fait, le gouvernement fait, et le gouvernement fera sa part. Nous sommes dans un processus qui est laborieux parce qu'il faut en relais à peu près 50 millions d'électeurs. Vous savez que la question électorale est une question qui soulève toujours beaucoup des passions en République démocratique du Congo. Je ferai donc l'économie de revenir sur les doutes des uns et des autres parce que la publication de la feuille de route, les gens n'avaient peut-être pas fait très attention, sinon certaines préoccupations n'auraient pas été soulevées. Mais la publication du calendrier électoral vient montrer que nous sommes dans la droite ligne. Et aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été listées, le gouvernement, comme je l'ai dit, fait sa part. La CENI avait besoin, pour cette année, d'à peu près euh, 600 à 640 millions de, de budget, ou 600. Le gouvernement est déjà à plus de 400-450. Le gros a été donné. Et d'ici la fin de l'année, parce que malheureusement, nous avons à la fois des contraintes que nous impose cette situation de guerre, nous avons des contraintes au regard de notre partenariat avec le Fonds monétaire international et toutes les questions sociales qui doivent trouver des réponses en même temps. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement a déjà suffisamment montré sa bonne foi pour financer l'organisation des élections. La contrainte euh, la plus inquiétante, et nous espérons que le processus euh, euh, de Nairobi, euh, à la suite du ministre sommet de Loanda nous permettra d'y trouver une réponse. C'est la question de la sécurité. Vous avez suivi que les terroristes du M23 avaient saccagé et pillé les matériels électoraux dans le Routchourou. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont déplacés, qui ne sont pas chez eux. Et donc, lorsque la CENI va commencer le processus d'enrôlement par air opérationnel, lorsque le moment de cette partie du pays arrivera, je ne suis pas à la CENI, mais il serait bien, il serait souhaitable que la CENI ait déjà pris le temps d'avoir ses bureaux réouverts, d'y convoyer le matériel électoral et que les compatriotes qui sont déplacés par 400 000 euh, puissent retourner chez eux parce que c'est là qu'ils doivent être enrôlés, parce que c'est là qu'ils doivent être, vote, être votés. C'est ici l'occasion d'exhorter encore de nouveau la communauté internationale, parce qu'elle est partenaire au processus, d'user de tous les moyens diplomatiques à leur niveau pour que la situation sécuritaire que nous déplorons actuellement puisse se terminer parce que cela risque évidemment d'avoir une incidence. C'est aussi l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes. Les moments venus, nous pourrons faire une communication conjointe avec le président de la CENI où il aura l'occasion d'expliquer dans les détails ce qu'il entend par contrainte et comment les processus va évoluer, c'est aussi l'occasion d'encourager toutes les parties prenantes, les sceptiques, de se mettre dans les trains électoraux pour qu'on n'écrit pas euh, six mois avant qu'il y a eu ceci, allons au dialogue, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Nous sommes à une année, nous pouvons le faire. Et donc ici, je conclurai en réaffirmant la volonté du gouvernement, du président de la République, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le peuple vote, parce que c'est du peuple que nous tirons les sauts de notre pouvoir. Madame la vice Première Ministre, je veux vous donner la parole pour répondre rapidement aux questions des Paul Matendo qui, qui déjà veut vous inviter pour capi et aller dans le détail. Donc, des réponses Oui, euh, merci beaucoup. Euh, vous avez demandé si euh, on a fait adopter le, la capacité en termes chiffrés euh, d'absorption de pollution par nos forêts là-bas. Non, c'est le principe que nous avons fait adopter. Nous avons intégré les principes des de l'importance des forêts. Vous savez pourquoi Parce qu'au euh, niveau du, du bassin de l'Amazonie, rien que le Brésil dispose de 17 tours à flux. Et ces 17 tours à flux ont donné les données techniques de la capacité de 1,4% de séquestration des forêts. Mais nous, dans le bassin du Congo, on a qu'une seule tour à flux qui se trouve à Yangambi, qui a démontré que nos forêts ont la capacité de séquestration de 1,7%. Donc si nous acceptons ces chiffres aujourd'hui, c'est que nous avons même revu à la baisse peut-être euh, les capacités de nos forêts. Donc nous sommes dans des projets plutôt de mettre des tours à flux pour les carbones couchés, des tourbières, des projets des autres tours à flux, il y a le, les forêts de Mayumbe, il y a les forêts de Maindombe, de l'Équateur, etc. Peut-être si nous avons 2, 3, 4, 5 tours à flux, ça va nous donner encore beaucoup plus de la lumière et avoir de tours à flux au Congo. République du Congo ou au Cameroun, au Gabon, ça va nous permettre de comparer, de nous donner encore plus de la lumière de ce que nous valons réellement. Donc on ne pouvait pas se hasarder à nous limiter, ça c'est nous restreindre nous-mêmes, mais le principe, nous l'avons fait euh, accepter. À ce qui concerne le, la, la, la décision, donc la demande de mettre l'observatoire climat, forêt, etc., c'est la responsabilité du gouvernement et je suis en train de m'y mettre. Je viens de rentrer. Le vendredi, j'ai fait le rapport au gouvernement de tout ce qui a été notre participation. Et aujourd'hui, lundi, par respect euh, à, à la population congolaise et via euh, vous, les médias, je vous dis merci pour ça. Et, et maintenant, je vais m'y mettre à le faire parce qu'il n'y a pas seulement le volet environnement-climat, mais vous savez, nous sommes confrontés aussi à la situation de l'environnement assainissement. Merci. Voilà, avant de terminer ces briefings, je voudrais euh, signaler, disons à travers vous, qu'il y a eu une légère euh, augmentation du carburant qui a été opérée par le ministère de l'économie. Cette augmentation va de 100 francs congolais pour les gazoles dans les zones nord et sud, 160 francs congolais pour l'essence dans la zone ouest, 30 francs congolais pour les jets A1 pour les vols internationaux. Les prix sont restés inchangés, notamment pour les jets A1 de vols nationaux. Cette augmentation partielle est justifiée par une anticipation fondée un sur l'évolution des paramètres de la structure de prix des produits pétroliers. Vous savez que le Brent a d'abord chuté de plus de 100 dollars à 84 dollars avant de reprendre la tendance haussière où elle se situe aujourd'hui autour de 90 dollars. La nécessité de soulager la trésorerie des sociétés pétrolières. Vous savez que les écarts entre le juste prix et les prix sociaux est assez important et c'est ce qui est couvert par le gouvernement, nous sommes à plus de 400 millions de dollars. Et trois, le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant. C'est donc une décision qui a été prise pour prévenir. Madame la vice-première ministre, oui. nous terminons par là oui, si euh, vous en quelques secondes pour terminer. Oui, si vous permettez, c'est une raison de plus pour que tous les Congolais, tous ensemble, nous soutenons donc euh, notre projet d'appel d'offres, d'exploitation de nos ressources naturelles, nos, nos 27 blocs pétroliers et gazés pour nous aider par rapport à l'énergie. Il faut aussi que nous puissions soutenir la transformation locale de nos minerais stratégiques qui nous aident à accéder donc à cette transition écologique, d'avoir les véhicules électriques, donc fabrication des batteries ici. Parce que j'attends parfois des sons des cloches contraires dans des tweets et tout, les gens qui ne croient pas. Euh, il faut réaliser, il faut croire dans ce que nous voulons, euh, parce que nous ne pouvons pas continuer à importer... Cette denrée-là dont on parle aujourd'hui du pétrole, alors que nous l'avons sous nos pieds. Nous avons besoin de l'oxygène dans la protection de l'environnement. Nous n'allons pas nous départir de notre objectif de protéger l'environnement, mais nous avons aussi besoin du pain. Voilà. Merci. voilà. Merci, mesdames et messieurs de la presse, à une prochaine occasion. Merci. Sous le patronage de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tcheseke di Chilombo.